Bonjour, Marie-Hélène Delval. Bonjour. Euh, vous êtes auteure et traductrice. Vous avez beaucoup traduit de textes très connus du grand public. On va citer par exemple « Aragones »,« Les cabanes magiques » et ainsi que la série de « L'Épouvanteur euh, ». Pour cette rentrée littéraire, vous faites paraître chez Bayard un excellent roman pour ados qui s'appelle « Quand vient l'orage ». Alors, je raconte rapidement. Hein. Tout démarre pendant les vacances d'Antoine avec ses parents dans un village de montagne. Lui, il s'est fait une entorse. Et pendant que ses parents vont faire de longues marches, le laissent en sol, Antoine, lui, va se prendre de passion pour une ancienne légende locale qui va le mener jusque dans les vieilles ruines d'un vieux château au-dessus du village. Alors, comment est née cette histoire mais Comme toutes les histoires, de façon tout à fait aléatoire au départ. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir dans la tête, à l'époque où j'écrivais encore Les Dragons de Nalsara, donc j'étais loin de penser écrire un grand roman, j'avais dans la tête la vision d'une jeune fille. Je savais qu'elle s'appelait Blanche, mais je ne savais pas encore si elle était vivante ou morte. Et quand les enfants me demandaient ce que j'allais écrire, je leur disais ça, voilà, je ne sais pas encore très bien. Mais il y a cette jeune fille. Et puis, euh, bah, ça s'est mêlé à des souvenirs d'enfance, comme très souvent, et en particulier à une légende d'Alsace, bien que l'histoire ne se passe pas en Alsace, je sais pas où elle se passe d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, en montagne, c'est tout. Et cette légende d'Alsace racontait donc l'histoire d'une belle et pure jeune fille qui est poursuivie par les assiduités d'un très méchant seigneur. Et, mais alors dans le, le conte que j'avais lu, c'était le père de la jeune fille qui, qui l'emportait sur son cheval blanc et tous deux se jetaient dans l'abîme pour échapper aux méchant seigneurs. C'était très tragique. Donc j'aimais beaucoup ce conte quand j'étais enfant. Et j'avais dans, dans la mémoire une, une image de ce livre de conte qui m'a un petit peu inspiré bien qu'après j'ai complètement évidemment changé la légende à mon goût. Comment l'avez-vous euh, comment travaillé cette histoire comme euh, tout ce que j'écris, c'est-à-dire je pars à l'aventure. Oui. Je pars avec les premières lignes, je pars avec mon personnage, je l'installe euh, et, et je l'accompagne. Je ne sais, En fait, quand je commence à lire une histoire, je ne sais jamais où je vais aller. Ça se, je le découvre en même temps que mes personnages. Je crois d'ailleurs que beaucoup d'auteurs euh, travaillent comme ça. Et j'ai même lu une, un une, une interview de François Sagan qui disait cette très jolie phrase, j'écris quelquefois pour savoir ce qui va arriver. Et c'est exactement ça. Oui, beaucoup d'auteurs disent que c'est leur personnage qui oui. les guide. Hein. Absolument, oui. et on suit les personnages, et on a quelquefois des surprises, on ne s'attend pas à ce qui va arriver. Alors même si vous avez dit que cette histoire, euh, on ne sait pas bien où ça se passe, ça se passe dans une montagne, mais enfin on sent que ça se passe en France, euh, on a l'impression que vous avez dit un petit peu qu'on pouvait aussi raconter des histoires fantastiques qui se passent de nos jours euh, par rapport à toute cette littérature anglo-saxonne, quoi. Oui, le fantastique. Je pense que moi j'aime bien le fantastique qui s'insinue petit à petit dans le quotidien. J'avais déjà fait ça avec mon premier roman, Les Chats, qui était mon premier roman fantastique. On est dans la vie quotidienne et l'étrange s'insinue petit à petit. Alors on peut évidemment démarrer directement dans le fantastique, ça, ça se fait aussi, mais j'aime bien cette façon de si bien qu'à la fin on peut on peut se demander si tout ça n'était pas dans la tête des personnages. Oui. Encore que là, je crois qu'il y a trop d'éléments tangibles qui font qu'à la fin, on est obligé d'y croire. Est-ce que comme Antoine, vous avez fait votre personnage, est-ce que vous avez fait des recherches justement Est-ce que vous êtes allé un peu plus loin que, euh, que, que, que, que, que ce non. cette légende non, non, pas vraiment, non, non, j'ai pas fait de recherche. Euh, ce que j'ai cherché, c'est un nom pour mon château, parce que je ne voulais pas un nom qui existait déjà. Ouais. Euh, donc, j'ai collé des mots, des noms les uns à côté des autres, euh, et puis je regardais après sur Internet si ça existait, et les trois quarts du temps, ça existait. Alors, j'étais très, très déçue. Finalement, je finis par en trouver un qui n'existait pas. Euh, voilà, non, sinon, je n'ai pas fait de recherche, mais j'avais euh, des, des images dans la tête, des, des images de la mémoire, parce que tous euh, les lieux qu'on bâtit, c'est en partie de l'invention, mais c'est en partie. Euh, alors, le village, par exemple, avec sa petite place et sa fontaine, euh, il est vraiment totalement inventé. En revanche, la petite église sur sa butte, c'est très proche d'une église romane que j'avais vue en me promenant dans les Pyrénées il y a quelques années. Le, le torrent où ils vont se baigner aussi, ça c'est un torrent qui est en Suisse, où on allait se baigner aussi, donc très froid, avec cette cascade qui tombait. Enfin, la, la description est assez proche de ce, ce torrent-là. Et puis, et puis un peu le château de Murol que j'avais découvert étant enfant et qui était à l'époque complètement en ruine. Il a dû être beaucoup restauré depuis. Voilà. Il y a quelque chose d'amusant dans, dans « Quand vient l'orage », c'est quand Antoine, votre personnage, va écrire une histoire dans l'histoire. Comment est-ce que vous avez travaillé ces passages alors, euh, bah, ils m'ont donné beaucoup de mal. <rire> D'ailleurs, j'ai rigolé à un moment parce que euh, il, écrit, euh, il a écrit une première phrase, puis il l'a laissé tout en suspens, puis tout d'un coup, après avoir vécu certaines choses, il revient dans sa chambre, il se met à écrire, il écrit tout un passage, une, de, une bonne quinzaine de lignes, et euh, euh, il écrit presque d'une traite ce petit passage. Et en fait, moi j'ai passé un après-midi entier sur ce passage. D'accord <rire> Donc, euh, finalement, c'était presque plus de boulot que, que, que ce que j'écris. C'est une moi. forme de mise en abîme de l'auteur en fait. Qui se... Oui, et puis c'était une façon de... Au fond, Antoine raconte la même histoire, mais racontée à sa manière. Au, oui. début, au début, il invente, il croit inventer, et puis au fur et à mesure, il n'invente plus. Enfin, il, il se sert de ce qu'il vit. Et, oui j'avais pas imaginé ça au départ c'était c'est venu en écrivant justement que antoine tout d'un coup à euh, bient puisqu'il avait du temps il allait écrire une histoire fantastique et voilà et du coup j'ai trouvé que ça pour moi c'était très amusant à faire cette espèce de, de double de double écriture oui. euh, euh, il a fallu je... que vous changez votre écriture à vous, que vous vous adaptiez à une, à, je crois à, que, au personnage d'Antoine Je crois que le personnage d'Antoine écrit d'une façon beaucoup plus emphatique, beaucoup plus, comment dirais-je... Comme euh... peut l'être un jeune auteur en fait, en maître... Oui, être... un... oui. Il, il, fait, il fait un peu de la littérature Antoine, oui. hein, voilà, est, il est tout jeune, il, hein, donc, il cherche des mots un peu, etc. Et donc je me suis amusée à faire quelque chose en effet de peut-être plus, euh, plus romantique, plus emphatique. Allez, pour terminer, une dernière question. Euh, vous, vous écrivez énormément. J'en regardais euh, oh, avant énormément. de préparer cette interview. Je non, en enfin, que je voudrais. Vous, aussi bien en traduction que qu'en que oui. bon, votre nom prend, propre, vous travaillez énormément. Quoi. Il y a énormément de titres qui oui, sortent. Oui, oui, oui, oui, vous travaillez sur quoi en ce moment euh, Le 13 e épouvanteur. Le 13 épouvanteur <rire> la revanche de l'épouvanteur donc tout le monde l'attend et en tout cas on souhaite bonne chance à Quand vient l'orage, c'est un excellent roman et, merci. et franchement nous on le conseille <rire> à bientôt, beaucoup. merci